Vive Jésus, Sainte Fête du Sacré-Cœur de Jésus. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale, la journée internationale de prière pour la sanctification des prêtres. S'il vous plaît, priez pour nous, priez pour les prêtres. Et je suis très heureux avec Alicia Boisaï de pouvoir diffuser l'amour du Sacré-Cœur de Jésus depuis 16 années. Merveilleuse. Alors je vous donne la parole, je donne la parole à Alicia pour qu'elle nous donne quelques nouvelles. Dieu soit béni, très heureuse de vous souhaiter une très sainte fête du cœur de Jésus. Vraiment très heureuse de voir que notre mission, malgré le Covid, malgré beaucoup de difficultés, elle continue. Donc cette année, on a missionné particulièrement dans les Yvelines, dans le nord de la France, où vraiment la réponse a été très forte vers le cœur de Jésus. Eh bien, nous continuons à travailler avec l'international, avec des Zoom interviews, télé, radio, etc. Donc notre mission on voit le titre de la mission, c'est Le cœur de Jésus plus que jamais pour aujourd'hui. Eh bien, nous voyons que c'est tout à fait ça. Le monde a du cœur de Jésus. Il y a beaucoup de souffrances, des inquiétudes, des douleurs d'avoir perdu des êtres chers, la souffrance dans la maladie. Et nous voyons comment le cœur de Jésus redonne le sourire, la foi, la joie, l'espérance à l'humanité. Donc, Très heureuse de vous souhaiter tout ça, nous remercions particulièrement à tous les prêtres et à tous ces laïcs qui se sont donnés vraiment à fond pour amener le Cœur de Jésus, pas seulement qui se sont donnés, mais qui se donnent vraiment pour le faire connaître. Quel bonheur, un grand merci, comptez sur nos prières, vraiment, et on a une pensée spéciale pour la visitation, pour la garde d'honneur du Cœur de Jésus, et puis nous espérons que nous nous rencontrerons très bientôt. On donne juste des petites nouvelles aujourd'hui pour la fête du Sacré-Cœur. Nous avons la grâce vraiment émission qui pour nous a donné la Vierge Marie. Nous serons ce soir pour consacrer les jeunes qui se réunissent du Festival des Jeunes de Medjugorje en France, de tous les Français. Alors nous sommes dans la joie, demain nous serons dans le diocèse d'Evreux, à Vernon. Et puis cette mission continue. Alors n'oublions pas Sacré-Cœur de Jésus. J'ai confiance j'espère en vous. Et en ce jour très spécial, je vous donne la bénédiction. Et si vous avez la possibilité de trouver sur Internet le film « Cœur brûlant eh », c'est aussi une bonne occasion d'approfondir et de mieux connaître le grand amour du Cœur de Jésus pour nous et pour l'humanité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père. Le Fils est le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sacré cœur de Jésus, j'ai confiance en toi.